Louange à toi Karianda, Ou Karianda, Karianda, Karianda, Karianda, Béni sois-tu Papa, Alléluia, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant Seigneur, nous te remercions encore Seigneur parce que nous savons que tu es là Seigneur sur la plateforme, tu es là, tu nous attends Seigneur, nous te disons merci, merci, merci, merci pour tout ce que tu fais, Alléluia, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Dieu vivant, gloire à toi Dieu tout puissant, Oh, Éternel, tu es élevé, Seigneur, tu es élevé, Seigneur, tu es élevé. Corian rabakarianda, Karianda, Moko de Rélian d'Araba Karia, Moko de Karia, Moko de Rélian de Kéle de Rélia, Moko de d'Akara, de d'Akara, d'Akara, d'Akara, Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Adorateurs, adoratrices, bonsoir, euh, je ne sais pas si je suis en ligne. Je ne sais pas si je suis en ligne. Rélienda, Rabacarianda, au coure des Rélianda, au Rélianda, coure des Rélianda, au Rélianda, coure des Rélianda, au la Ralianda, coure des Rélianda, ma Calada Ralianda. Alléluia, je démarre avec Ésaïe soixante-quatre, verset un à sept. Comme des serments secs font pétiller le feu, comme la flamme fait bouillonner l'eau, daigne révéler ton nom à tes adversaires afin que les peuples tremblent devant toi. Lorsque tu accomplis de redoutables prodiges que nous ne pouvions espérer, tu descendis et les montagnes chancelèrent à ton approche. En aucun temps on avait appris ni oui dire pareille chose. Jamais œil humain n'avait vu un autre Dieu que toi agir de la sorte en faveur de ses fidèles. Tu es allé au-devant de ceux qui se font une joie de pratiquer la justice, attaché à ton souvenir en suivant tes voies. Et puis, lorsque tu t'es irrité à cause de nos fautes, c'est grâce à eux que notre salut fut toujours assuré. Nous étions tous comme des êtres impurs. Toute notre vertu ressemblait à un vêtement souillé. Tous, nous étions tels qu'une feuille flétrie, et nos crimes nous entraînaient comme la tempête. Personne ne s'est plus réclamé de ton nom, ne s'est fait un devoir de te rester attaché. Aussi, nous avons tu, aussi nous avais-tu dérobé ta face, nous avais-tu laissé succomber, sous le poids de nos iniquités. Et pourtant, ô oh Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et toi, tu es le potier qui nous pétrit. Tous, nous sommes l'œuvre de ta main. Alléluia. Dans ce passage, le Seigneur est en train de de nous montrer que sur, en fait, dans le, passage, dans le verset 64-5, il est en train de nous montrer qu'il qu qu n'est pas content du fait que euh, nous, ne, nous, nous, étions, nous, nous portions un vêtement souillé. Euh, dans le verset 6, il dit « Personne ne s'est plus réclamé de ton nom, ne s'est fait un devoir de te rester attaché. » Il est en train de dénoncer l'iniquité de la personne qui, qui ne reste pas attachée à l'éternel. Il est tellement facile de, de, de se tromper, il est tellement facile de, de s'échapper de la voie de l'éternel. Nous devons mettre tout notre cœur à rester attaché au Père. Nous devons mettre tout notre cœur pour rester dans sa volonté. Ô oh, Éternel, je bénis ton nom Seigneur au oh Dieu. Je bénis ton nom Seigneur ô oh Dieu parce que tu es celui Seigneur ô oh Dieu qui est fidèle. Tu es celui qui garde l'alliance Seigneur alors que nous Seigneur, nous ne, ne sommes pas forcément fidèles Seigneur. Oh, éternel, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ta grâce. alléluia Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Je voudrais que ce soir, nous puissions témoigner de notre attachement au Père, que nous puissions nous, nous, nous mettre tout notre cœur dans, dans l'adoration. La Bible dit que lorsque nous ne savons pas comment prier, nous devons prier en esprit. Et je vous invite ce soir, pour ceux, qui, euh, pour ceux qui, qui savent parler en langue, je vous invite ce soir à chanter en langue. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire, prenez simplement les mots, les mots qui sortent de votre cœur, parce que le Père a besoin de, de cœur. De, de, de cœur reconnaissant. Il a besoin de cœur qui, qui témoigne de, de son amour pour lui. alléluia Je vous avouerai que c'est un peu compliqué pour moi parce que euh, je ne sais pas si, si vous êtes connecté ou non. Je ne sais pas du tout si je suis en ligne parce que je ne me vois pas du tout. Mais euh, on va agir par la foi. Hallelujah. Koliyanda hara kalyanda, makara da kalyanda hara o le kalyanda kere be kalyanda hara ba o la kalyanda hara ba kolyanda, kolyanda kere be kalyanda o le kalyanda hara ba o la kalyanda hara da Louange à toi Seigneur, Louange à toi Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire ah, à toi Éternel Dieu Tout-Puissant, Alléluia, nous sommes là Seigneur pour t'adorer, nous sommes là pour louer ton nom Seigneur. Goriandaka bakarianda, Mokoriandaka à toi, Seigneur. Alléluia. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Adonai, tu es couronné de sainteté. Je me prosterne devant ta main tu règnes pour Esprit Saint, Esprit, nous élevons ton, ton puissant. nom ce matin, ce soir, pardon. Hallelujah. Kore adahada daharianda, mukore derehia dahabakalian. Orianda rabakalian. Louange à toi, Seigneur. Oh, Saint Esprit, Esprit de vie, Esprit puissant. Kore derehia anda. Louange à toi. é e Oh Oh, <laughs> qui change nos vies. Ta force. Merci pour ton inspiration. Merci Seigneur au oh Dieu parce que tu nous révèles les mystères cachés. Oh, merci Saint-Esprit. alléluia alléluia Ce soir, je veux vous parler du nom de Dieu. Yodé Wahé. Yodé Wahé est le tétagramme de euh, Yahweh. Yahweh, en français, on dirait, on, on écrirait Y-H-W-H. -H. Hallelujah. Hallelujah. Korya da Hrabakariyanda. Yodewahe. Yodewahe. L'Éternel dit « Je suis, je serai ». C'est la signification de son nom. Oui, Elohim, tu es éternel et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es hors du temps. Tu es le temps. alléluia Hallelujah. papa Tu es celui qui se révèle à ses enfants. Oh, Elohim. Yod, la première lettre de Yahweh, euh, en français, Y, signifie la main, en fait c'est la main de Dieu qui délivre la main qui signe la création Alléluia la main puissante de Dieu cette main elle est, elle est là pour nous sauver elle est là pour nous protéger il nous garde dans le creux de sa main il est également la semence, il est la graine, il est la potentialité. Hallelujah. La lettre « He » En français, H. Tu es le souffle de vie, Yodewahe. Tu es la gestation. Tu es la fécondité. Tu es le roi à Kodesh, le Saint-Esprit. signifie « le souffle ». La lettre « Wa » en français « W ».« Oh, Yodé tu es le médiateur divin. Tu es celui qui nous unit, nous les humains. À la divinité. Wa signifie clou et crochet. Nous savons que Yeshua a été cloué à la croix. Donc nous comprenons que le wa est là pour Yeshua. la dernière lettre, Hé. E. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le souffle, le souffle de vie, c'est la respiration. Le fait d'avoir deux fois la lettre Hé e nous montre la notion de dualité. En termes de dualité, le terme de dualité est souvent utilisé pour définir les deux natures de l'être humain, physique et spirituel. Le concept de dualité peut aussi mettre en évidence le double caractère de la création. Le blanc et le noir, le haut et le bas, l'été et l'hiver, le plein et le vide, les ténèbres et la lumière, l'homme et la femme. À propos de l'homme et la femme, il faut savoir que la femme n'est pas une aide semblable à l'homme. C'est une mauvaise traduction qui a été faite. En fait, la vraie traduction est une aide contre lui-même. C'est ainsi que la Bible ne dit pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais tu aimeras celui qui est différent de toi. La dualité. Alléluia. Merci, Yehmoudade. Merci, Yehmoudade, pour ce que tu es. Pour ce que tu es dans nos vies. Alléluia. Louange, louange à toi Seigneur Jour, colonne feu, la nuit, d'une seule voix, tu nous as unis, tu m'as nommé Dieu, sur terre, Dieu sur terre, ton héritière, ton, héritière, ton émissaire. Ton émissaire. Saint Esprit, Saint-Esprit, oh Saint Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es plus que capable, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci ce soir pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Saint-Esprit, parce que tu es infiniment bon. Merci Saint-Esprit, parce que Seigneur, nous, avec toi, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Saint-Esprit, nous savons que c'est toi qui agis au travers de nous. Nous savons que tu agis dans nos vies. Oh Seigneur, nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Merci, merci, merci. Seigneur, nous n'avons pas suffisamment de mots, Seigneur, oh Dieu, pour dire combien nous te sommes reconnaissants Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies pour tout ce que tu fais dans nos familles également Seigneur pour tout ce que tu fais autour de nous Oh, Seigneur, tu es un Dieu tellement bon Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es en nous tous les jours de notre vie nous n'avons pas besoin de t'appeler de parce que tu es déjà là, tu es présent en nous et lorsque nous sommes dans la communauté des frères tu es encore plus puissant Puissant. Nous te disons merci. Merci Seigneur au oh Dieu. Merci au oh Éternel. Alléluia. Alléluia. gloire à toi. Oh Koryanda Rabakaryanda. Je voudrais euh, euh, vous demander de, de, de faire une proclamation avec moi ce soir. Euh, vous allez répéter chaque phrase après moi. Ce sont des... Des, des paroles de, de, de, de victoire, des, des paroles euh, euh, qui parlent de notre identité, de ce que Dieu a fait pour nous. Et euh, je vous ai joint ces paroles dans le, dans le commentaire de la première partie de la vidéo. Je sais que Elohim est vivant. Oui, le Rédempteur que je sers est vivant. Je suis la révélation de qui je suis. J'ai la révélation de qui je suis. Je suis enfant d'Elohim. J'ai été racheté à grand prix. J'appartiens à la famille d'Elohim. De et j'ai la révélation de la personne en qui j'ai cru. J'élève les mains vers le Saint-Trône de gloire et de vérité et je décrète, je déclare et j'établis que ma vie s'aligne avec la parole de Elohim dans tous les domaines. Alléluia. J'ai donc décidé de mener une vie basée sur la foi et non sur la vue. Les circonstances de la vie ne m'ébranlent pas. Quand j'initie quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je n'abandonne pas, car la main de Elohim est sur ma vie. La faveur de Elohim m'accompagne au quotidien. Je suis la tête, je suis intelligente, je suis sage, je règne dans la vie, car j'ai été doté du pouvoir de sagesse et de l'intelligence d'en haut. Au nom merveilleux et glorieux de Yeshua HaMashiach, nous avons fait cette proclamation. Amen, Amen et Amen. Je vous invite à garder ce, ce, ces paroles et à les confesser tous les jours, chaque matin quand vous vous levez. Et euh, vous pouvez changer, vous pouvez au fur et à mesure modifier certaines, certaines phrases. Mais je vous invite à faire des proclamations chaque matin afin de pouvoir marcher dans la victoire. Amen, Amen et Amen. Bonne soirée et bonne nuit.